Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour cette rencontre autour de la littérature roumaine. Euh, après 1989. Euh, donc, avant de donner la parole euh, à mon collègue Nicolas Pitsos et à Cécile Folsfelder, qui vont euh, animer euh, cette rencontre avec euh, l'écrivain Dan Longou et sa traductrice euh, Laure Enkel, euh, nous avons souhaité donner la parole à Madame Donna et Marianne, qui est la directrice de l'Institut culturel. Euh, de Roumain à Paris, euh, voilà, avec qui nous organisons cette rencontre. Madame Doïla Marianne. Merci. Chère Clotilde Monteiro, cher Nicolas Pizzos, Mesdames, Messieurs, chers amis, euh, je vous remercie d'abord chaleureusement pour cette invitation et pour l'honneur fait durant cette soirée à la littérature roumaine dont l'effervescence ne cesse d'intriguer les lecteurs européens et mondiaux. Je suis contente qu'une personnalité phare de la littérature romaine contemporaine, Dan Lungu, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, ait été choisie comme révélateur de cette génération d'écrivains dont l'œuvre est aussi riche que diversifiée. Faire connaître les grands écrivains romains contemporains à l'international, cette littérature écrite dans une langue qui a une circulation restreinte, met en avant la question d'une politique culturelle qui privilégie la traduction et donc la formation des traducteurs. L'Institut culturel roumain suit sa mission de promouvoir la littérature et les écrivains roumains en France, tisser des liens avec les traducteurs de roumains, les éditeurs, les bibliothèques, les libraires de France. Vous êtes toujours les bienvenus à l'Institut. Nous sommes ouverts à tout projet ou au partenariat qui sera l'occasion de faire découvrir les nombreux, nombreux auteurs roumains de talent. Et combien la production littéraire de Roumanie est aujourd'hui façonnante. Personnalité complexe, écrivain, enseignant comme maître de conférence à la chaire de sociologie de l'Université alexandre Cuza de Yache, ancien directeur du musée de la littérature de Iași fondateur du Festival international de littérature et traduction de Iași, et aussi homme politique. Il est sénateur, membre de la commission de la culture du Sénat roumain. Dan Lungu fait partie, à mon avis, d'une génération d'écrivains roumains toute particulière. Ils ont connu la vie sous le communisme, dans leur jeunesse, pour balancer il y a 30 ans dans une vie qui cherchait la normalité et qui permettait de tenter dorénavant de nouvelles expériences. Ils ont eu l'occasion de se tourner vers l'Occident, s'enfuir le pays, et vivre aussi dans un monde post-communiste où le totalitarisme est bien un souvenir. Comme disait Dan Lung lors de la rencontre du samedi -de dernier au festival VOVF, il s'agit pour cette génération et pour lui-même d'un recalibrage de son identité. Cette expérience révèle-t-elle une chance ou un tourment C'est une question que Dan Lungu débat pleinement dans son œuvre à l'ancrage social, traversée par l'humour et même par l'absurde. Il traduit à merveille la faculté des Romains de rire, même si la situation ne prête pas à la rigolade. Et c'est justement avec un humour certain, ou joyeux, ou acide, mais également avec une proximité déconcertante par rapport à la réalité, que Dan Lungu nous replonge à travers ses écrits dans la vie des Roumains d'avant et d'après 1989. Ce moment charnière qui a bouleversé le monde, mais qui a mis longtemps à transitionner les deux périodes en Roumanie. Voilà pourquoi cette soirée est importante. Comment la littérature roumaine aborde-t-elle ces années passées Et quelle place a cette littérature dans la société roumaine actuelle À l'heure insidieuse de l'immédiateté, d'une rapidité excessive, il serait bon de se poser quelques instants pour étudier ces phénomènes longs et distillés dans le temps. Merci Laurent Kelle, l'exceptionnelle traductrice d'un long web. De beaucoup d'autres écrivains euh, romains, qui est aussi une excellente agente littéraire auprès des, des éditeurs euh, français. Merci Cécile Foschvayler pour l'enthousiasme et le professionnalisme avec lesquels vous enseignez la civilisation romaine à l'INALCO. Je laisse dans la parole à ces quatre formidables modérateurs et acteurs qui nous feront profiter au mieux de la présence de Dan Longo ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Doina. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister cet après-midi à notre voyage vers la littérature roumaine après 1989, comme Doina Marianne vient de nous l'annoncer. J'aimerais remercier encore une fois Doina Marianne et l'Institut culturel roumain d'avoir participé, d'avoir été associé à l'organisation de cette manifestation. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de travailler avec vous et d'apprécier l'esprit d'accueil, d'ouverture, d'engagement de l'Institut culturel roumain dans la promotion d'événements culturels. En 2017, l'Institut était partenaire au déroulement d'une journée d'études consacrée à la presse allophone, au phénomène de la presse allophone en Europe du Sud-Est que nous avons eu le plaisir d'organiser avec les soutiens du Centre de recherche Europe et Asie de l'INALCO. Cette fois-ci, nous revoilà non seulement ces croises de nouveaux autour de cette table ronde proposée par la BULAC et qui vient faire écho, comme Deina nous l'a rappelé à l'instant, à notre belle rencontre du samedi dernier au festival VOVF à gif sur yvette dans un cadre idyllique, mais qui s'inscrit également dans les festivités, les activités qui ont vu les jours tout au long de l'année, dans les quatre fois-ci de la saison France-Roumanie. Et juste avant d'entamer notre dialogue, nos échanges et notre réflexion sur et autour de la littérature roumaine après 89, euh, permettez-moi aussi de présenter en quelques mots euh, les acteurs de cette euh, table ronde, les intervenants, participants, en, en vous rappelant, comme euh, Doyna le disait tout à l'heure, que euh, Dan Lungu est un des écrivains les plus représentatifs de sa génération, de la littérature roumaine contemporaine, notamment celle qui a vu les jours après euh, 89, euh, qu'il enseigne également la sociologie en tant que maître de conférence à l'université Alexandre-Yuan de d'IH. Et qui, euh, qui est à l'origine également du festival Philit, un festival de traduction euh, et des littératures euh, AIH. Euh, et puis, vous euh, vous rappelez qu'il a fondé en 1997 les groupes poétiques Club 8 et, et a dirigé les pages de la revue Timpoul, hein, euh, le temps hebdomadaire libéral devenu quotidien en 2009. Lungu a reçu plusieurs prix, tant en Roumanie qu'à l'étranger, en Allemagne, en France et ailleurs. Ces romans sont traduits dans une dizaine de langues. Et en France, euh, ce sont les éditions Jacqueline Chambon qui ont publié ces romans, euh, tous traduits par euh, Laurent Kell. Ici, on peut voir quelques-uns de... Les, les trois romans euh, de un Lungu traduits euh, par... Euh, Lauren en français. Lauren qui est traductrice et journaliste, spécialiste du domaine roumain, qui l'a fait découvrir à la fois l'œuvre de Dan Lungu mais ainsi, ainsi que l'œuvre d'autres auteurs roumains contemporains euh, au public français. Lauren a publié, publié depuis 2005 une vingtaine de romans et des ouvrages d'écrivains euh, comme euh, l'ouvrage les, les romans de Savati et Bostavoy, euh, les romans de Simona Sora, Hôtel Universal, de Matei Wisnieck, Les marchands des premières phrases, ou encore de Stéphane Agopian Sara et de Lucian Dan Todorovici, L'histoire de Bruno Matei. Euh, je entre parenthèses, j'aimerais vous dire ou vous rappeler que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces titres à l'occasion d'une euh, sélection que nous avons voulu mettre en avant sur les étagères de la Cœur de la Bulac. Donc, euh, soit euh, après euh, cette euh, rencontre, mais aussi tout au long de la semaine, vous allez pouvoir euh, retrouver tous ces romans et tous les titres que je viens de citer. Sa dernière traduction est celle d'un roman de Mircea Kataréscu, euh, Solenoïde, c'est un auteur que euh, Lorinckel a eu l'occasion de traduire hein, à, à plusieurs occasions, euh, notamment à travers ses romans « Pourquoi nous aimons les femmes et les, les tatouées ». Et puis, euh, j'aimerais aussi vous présenter euh, Cécile, avec qui nous avons eu le plaisir de partager plusieurs expériences d'animation des tables rondes ici et ailleurs. Cécile, comme Doina nous le rappelait tout à l'heure, elle enseigne la langue et la littérature roumaine à l'INALCO. Elle est rattachée en tant que chercheure au Centre de recherche Europe et Asie. Et ses domaines de prédilection sont l'histoire des idées et l'histoire de la littérature en Roumanie. Elle a publié récemment des ouvrages tels que « Philosophie et nation » les rumours entre questions nationales et pensées occidentales au XIXe siècle, issu de sa thèse, ainsi que euh, Bucarest, promenade littéraire, et le quatrième volume les volumes, euh, de l'encyclopédie de la littérature roumaine euh, consacré à l'histoire et les textes de cette littérature après 1945, euh, codirigée, ouvrage codirigé avec euh, Andrei Roman. Bon, et moi, qui suis-je, en quelques mots et sans vous la euh, là-dessus, bien évidemment. Et comme tout le monde autour de cette table, euh, j'ai une double casquette. Oui, on pourrait dire que c'est une table ronde de double casquette ou des casquettes doubles. J'ai le plaisir de coordonner d'un côté les travaux de l'équipe balkanique centrale et orientale à la Bulacre. De l'autre côté, j'enseigne je l'histoire de l'Europe du Sud-Est à l'université de La Roche-sur-Yon et je suis chercheur associé au même centre que Cécile, c'est-à-dire le centre de recherche Europe-Asie de euh, l'INALCO. Bon, et pour tout vous dire sur moi, je suis particulièrement attaché à la Roumanie, des motifs, des raisons d'histoire personnelle des natures strictement professionnelles. Hein, ne sur, euh, surinterprétez pas mes propos, s'il vous plaît. Euh, comme à dire, lié de manière euh, très intime à ces pays. Euh, donc, la moitié des monâmes se trouve à Bucarest, à Yach, à pas, ou ailleurs en Roumanie. La deuxième moitié... Et bon, c'est là, je ne vous le dirai pas tout de suite, peut-être à la fin de notre rencontre, mais passons maintenant à la deuxième partie de cette table ronde, où j'aimerais vous parler en quelques mots de, du fonds roumain de la Bulac, et présenter à travers quelques livres non-collections en littérature roumaine, qui est un des piliers, un des flairons de ce fonds. Le fonds roumain de la Bulac comporte plus de 10 000 ouvrages, principalement en langue originale, en roumain en l'occurrence, mais aussi des traductions en français, ainsi que dans d'autres langues. Il est particulièrement riche en documents qui datent du XIXe siècle, qui remontent au XIXe siècle, et il est constitué de la réunion des défonds, celui de la bibliothèque du Centre des Slaves d'un côté, et de la Biulo, la bibliothèque intègre universitaire des langues orientales dont les sièges se trouvaient, rue de Lille, à côté de, cette belle, de ces belles hôtels particuliers qui abrite toujours les sièges de l'Unalco. Une grande partie des documents composant ces fonds, notamment ce qui concernent les 19e et les 20e siècles, jusqu'aux années 80, 1980, est le résultat des donations, aussi bien de la part de l'Académie roumaine que de l'Institut de Bucarest, ainsi que des sociétés savantes. Les ouvrages de cette catégorie thématique recouvrent, retracent l'ensemble des périodes littéraires en Roumanie, depuis l'ère des fanariotes à l'époque ottomane, jusqu'à nos jours, en passant par la séquence de la Renaissance culturelle, les ressortissements roumains euh, autour des événements de la Révolution de 1848, les courants littéraires de la fin du XIXe siècle, le mouvement avant-gardiste de l'entre-deux-guerres, le roman social et jusqu'aux tendances postmoderne de l'école qui a vu les jours après 1989. Afin d'illustrer cette périodisation, certes sommaire, et comme tout découpage forcément arbitraire, évoquons les noms de quelques figures emblématiques. Et commençons par des rééditions au XIXe siècle de certaines œuvres pionnières, si on peut les qualifier comme telles, du XVIe et XVIIe siècle, telles que la réédition de l'ouvrage de Miron Costine, ainsi que la chronique des Moldavies de Grégoire Urechi ou Grigore Ureke, avec une traduction euh, du texte roumain en français par Emile Picot. C'est lui qui a initié l'enseignement de la langue roumaine à l'École des langues orientales vivantes, c'était le nom de l'INALCO à l'époque, en 1875, et qui l'a enseigné, il a enseigné le roumain jusqu'à sa retraite en 1909 occupant ainsi la première chef française de langue roumaine. C'est un auteur sur lequel Cécile travaille actuellement et, si je ne me trompe pas, elle prépare la publication de sa correspondance. Cécile a également, nous a également livré un billet, un très joli billet, dans les carreaux de la Bulac, que je vous invite très vivement à aller lire, relire, consulter à volonté, et, et, et qui regroupe, des, ces carreaux de la Bulac, des publications autour des manifestations culturelles qui euh, voient les jours euh, au sein de notre bibliothèque. Ensuite, citons les noms de Dimitri Kantemir, ce grand humaniste européen du siècle des Lumières, dont on peut toujours voir les noms gravés sur la plaque commémorative de la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Bulac, nous disposons à la fois d'un exemplaire de son roman Historia eoglifica, considéré comme la pierre angulaire, les points de départ, en quelque sorte, pour la fiction roumaine, ainsi que des traductions en français et en roumain, puisqu'il a rédigé l'essentiel de son œuvre en latin, de son histoire de l'Empire ottoman. Et puis, il y a aussi des ouvrages d'une autre, grande figure de la littérature roumaine et de la civilisation de la culture roumaine, euh, de Constantine Brancoveanu, à qui on doit aussi la, un style euh, architectural et artistique qui porte son nom, euh, les styles brankovénesques, euh, et qui euh, a contribué à l'éclosion artistique et littéraire euh, en, sous des territoires qui euh, appartiennent à la Roumanie de nos jours, quand il était gouverneur de la Valachie au, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe euh, siècle. Et puis, euh, les, les roumains, à cette époque-là, la langue roumaine était surtout euh, transcrite à travers un alphabet euh, gréco-cyrillique. Au milieu du XIXe siècle, on assiste à une transition de la graphie, de la transcription de la langue roumaine et les passages euh, progressifs vers l'alphabet la, latin. Et nous avons deux documents que j'aimerais vous présenter ici, qui nous montrent justement, qui témoignent de cette transition, de ces passages d'une graphie euh, inspirée plutôt et s'essayant plutôt de l'alphabet gréco cyrillique à euh, une graphie qui va utiliser de plus en plus l'alphabet latin jusqu'à son adoption euh, définitive dans les années 1860. Au sein de nos collections sont également représentés les acteurs de la renaissance culturelle roumaine, tels que Gheorghe Azaki, qui fut aussi un grand mécène et pédagogue. Nous avons euh, une illustration de ses activités euh, avec l'école primaire, qui porte toujours son nom à IH. Euh, et puis, à côté de lui, euh, donc euh, Gheorghe et, et Azaki, dont nous voyons ici un exemplaire de ses écritures littéraires, publiées aux éditions dans la collection Bibliothèque à Petro Tocci, Bibliothèque pour tous. Euh, à côté de lui, nous avons des grands historiographes, tels que Nicolas Balcescu, qui fut aussi un des protagonistes de la révolution euh, de 1848, euh, ainsi que les grands dramaturges. Basile, Basile Alexandrie, à qui on, on doit une série de pièces de théâtre, mais qui a aussi donné son nom au Théâtre national d'Ichi comme on peut le voir sur la photo, sur cette illustration. À côté d'eux, on pourrait également citer César Boliac. César Boliac, qui est une figure très intéressante du mouvement révolutionnaire du milieu du IIe siècle, qui, est, qui fut exilé en, à Paris dans les années 1850 et qui a publié en roumain, en langue roumaine, euh, ses recueils poétiques intitulés La Renaissance roumaine. Et puis, euh, à côté de ces écrivains, le, Nicolas, citons également l'œuvre de Nicolas et Philemon, euh, Tokoi Chinoi, parvenu euh, nouveau et, et ancien. Qui, euh, qui fut une, euh, un des premiers essais, des premières tentatives de dresser une fresque de la société roumaine du, des années 1860. Dans cette veine, dans cette perspective, dans cette volonté d'écrire, de, de produire, de nous fournir des fresques sociales de la société roumaine des années, cette fois-ci, de lentre de guerre, des années 30, nous pouvons citer... L'ouvrage euh, Rasqual, le roman Rasqual, La révolte de Liviu euh, Rebreanu, euh, un roman dont la trame se déroule sur euh, arrière-plan d'une révolte paysanne, de la révolte paysanne la plus importante qui a frappé les esprits en Roumanie et ailleurs en 1907, et, et qui euh, se déroule dans un contexte euh, d'exploitation de et de spéculation qui survient dans une situation aggravée par des mauvaises récoltes pendant cette période. Donc c'est un événement, comme je vous le disais, phare de l'histoire roumaine et qui a aussi inspiré d'autres manifestations artistiques, dont les tableaux et fournis, et créés et élaborés par euh, le, les peintres Octave Bansil, qu'on peut voir euh, juste à droite. À côté d'eux, on retrouve les œuvres d'un autre grand écrivain de pièces de théâtre, Ion Luca Caragiale, ainsi que le recueil poétique de Mikhail Minescu, figure littéraire idéalisée, instrumentalisée ou critiquée, controversée, pour ses considérations nationalistes et xénophobes euh, à travers les temps et selon les différents régimes. Des auteurs également qui ont gravité autour du Cénacle littéraire Junimère. Et là, je vous invite à lire l'ouvrage de Cécile Fossweiler, intitulé Philosophie et Nation, issu de sa thèse, où elle revient sur cette séquence euh, très importante de la littérature et de la réflexion roumaine, de la pensée roumaine au, à la fin du 19e et au tournant du 20e siècle. On pouvait très rapidement citer également les noms des représentants des mouvements avant-gardistes, tels que Ion Wiener. Et permettez-moi une mention particulière à ces écrivains roumains, franco-roumains, qui ont conçu et réalisé leurs compositions littéraires en français. Certes, on connaît les chefs des file des courants avant-gardistes de l'entre-deux-guerres, à l'instar de Tristan Tzara. Et, et là-dessus, j'aimerais vous suggérer la consultation sur place à notre bibliothèque d'un album, véritable bijou éditorial, intitulé Les avant-gardes en Roumanie de Petre ileanu publié aux éditions... Nont lieu en 2018, qui esquisse un tableau complet de ces phénomènes, tout en montrant l'influence de ces mouvements novateurs sur l'environnement urbain moderne. Mais rappelons-nous aussi de euh, ces grands idéalistes, euh, qui fut euh, Pana, euh, Panaïte Istrati, qui comment Roland a soutenu dans sa volonté de rédiger directement son œuvre en français, et qui nous a légué ces cycles fabuleux, qui sont les récits d'Andrien Géographie. En débutant par Kira Kiralina. La librairie française de Bucarest porte toujours les noms, hein. ces noms, et ce n'est pas un hasard, je pense. Et puis, euh, concluons, ou plutôt finissons, cet, euh, cet ouvrage euh, en citant l'œuvre de Marine Prédat, euh, son roman Moromezi qui fait partie de ces fresques sociales, qui rentrent dans cette euh, tradition de fresques sociales euh, de la société roumaine, cette fois-ci, en nous retraçant la vie dans les campagnes roumaines, pendant l'entre-deux-guerres et pendant la période de la, de la transition vers les régimes totalitaires, autoritaires, à partir des euh, années 50. Et euh, à côté de ces monographies, j'aimerais juste vous dire que nos collections roumaines sont aussi riches en périodiques, et pour illustrer, illustrer ces phénomènes, j'ai choisi, sans aucun étonnement, sans aucune surprise, deux titres qui révèlent à la fois mon tropisme euh, de ces derniers temps, à savoir l'étude d'une presse allophone publiée en langues étrangères ou plus euh, exactement en langue autre que celle officielle d'un pays. Donc on voit une première illustration de ces phénomènes par ces journaux publiés en français en 1856, « Les courriers du Bucarest euh, ». Mais aussi un deuxième titre qui nous rapproche cette fois-ci de notre thématique et des événements que nous allons évoquer tout au long de cette table ronde, à savoir une revue intitulée Libertate, qui est publiée, qui est éditée par des dissidents roumains à Madrid dans les années dans les années 50. Et, et Libertate fut aussi les titres d'un journal colporté, feuilleté, lu par des manifestants. Euh, qui ont arpenté les rues de la ville de Bucarest et d'autres villes roumaines au mois de décembre 1989. Hein, euh, et et c'est euh, une image qui euh, provient d'une revue, La Roumanie. Hein, Libertat est l'intitulé de ce journal. Euh, et et j'aimerais finir cette, euh, et achever ce tour d'horizon rapide par cette image saisissante. Oh, fortement énigmatique et oh, combien eh, symbolique, publié dans la couverture d'une euh, revue euh, qui fut l'instrument euh, de communication et, du ministère des Affaires étrangères roumains au début des années 90, L'UMER, Le Monde. Euh, et là-dessus, j'aimerais tout de suite euh, m'adresser euh, au. À nos trois participants, à nos trois intervenants, aux trois acteurs de ces tables rondes, pour les demander, comme euh, Doina Marianne les suggérait tout à l'heure, est-ce que l'année, selon vous, l'année 89, ainsi que la période de la transition, sont-ils devenus des motifs littéraires et, et, et, des, et des sources d'inspiration pour toute une nouvelle génération d'écrivains? Et donc, euh, euh, je vous laisse réagir là-dessus euh, et, et commencer à échanger nos euh, idées et partager nos réflexions euh, sur, autour de cette euh, question de la place de ces années, et de ces événements tout d'abord, des 89, et, et de ce qui euh, a suivi, euh, de tous les bouleversements en tant que société roumaine dans la période euh, postérieure, dite de transition. Quel est euh, votre avis, n'est-ce pas, euh, l'ordre d'Anne-Cécile euh Merci Nicolas pour cette belle présentation des fonds de la Bulac. Euh, Peut-être pour aborder cette question-là euh, de manière qui ne sera évidemment pas du tout exhaustive. Et puis... Euh, euh, il faudra une, une connaissance vraiment fine de tout ce qui se publie euh, euh, bon, euh, en Roumanie depuis 30 ans en littérature. Je ne sais pas si. Euh, il, me, il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps un, un album euh, ou un, un ouvrage en Roumanie. Je ne l'ai pas eu entre les mains, mais j'ai vu le, le titre passer euh, sur le, le, la révolution dans le roman roumain, en quelque chose, la révolution de 89 dans, dans le roman roumain. Euh, Ouvrage où l'auteur dénombrait, je crois, une quinzaine de, une quinzaine de titres euh, et concluait finalement qu'il y avait encore assez peu, de, assez peu de romans sur les événements de décembre 89, pour euh, probablement un certain nombre de bonnes raisons, euh, parmi lesquelles le fait que jusqu'à aujourd'hui, je pense, tout n'est pas, pas connu. Il est peut-être difficile de faire de la, de la littérature de fiction sur un événement qui, historiquement, est encore lui-même très, très débattu. Mais il y en a tout de même, il y en a, il y en a des questions dans le troisième volume de d'Orbitor, par exemple, que Laura a traduit. Euh, on pourrait citer aussi, mais qui n'est pas traduit en français, euh, un, un roman d'un auteur qui est venu nous rendre visite aussi à l'inalco, Bogdan Tuchava, qui a écrit un, un roman intitulé... Euh, la nuit où quelqu'un est mort pour toi ou pour moi, je ne sais plus, euh, qui vraiment se passe hein, sur les 3-4 jours de décembre, de décembre 89 et qui est un très, un très bon exemple de ce qui a pu se faire. Mais il, il, il s'en écrit quelques autres, j'avoue que je, je n'en connais pas, euh, bon, je n'ai pas eu l'occasion de, de les lire tous, mais voilà deux, deux, deux exemples qui montrent que ça commence à, à devenir un thème, euh, un thème littéraire. Euh, je pense, euh, dans le cadre, par exemple, le cas du roman de Bogdan Soucheava, je sais qu'il a une. C'est très clairement en grande partie autobiographique, ce qui rend peut-être aussi l'exercice pas évident, parce qu'il parle d'événements bon, extrêmement brûlants, encore controversés, d'une position euh, qu'il bon, qu assume plus ou moins. Il met un roman sur son ouvrage, mais tout le monde sait bien que c'est très autobiographique. Il sortait du service militaire, ce qui lui permet d'en donner une, une double vision, sa, sa vision d'acteur de la, de, la, de la Révolution en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'ancien. Euh, il vient de faire son service militaire, et donc il a vu aussi, si on veut, les, les arrières, d'une certaine manière, les arrières-cuisines du, du, du pouvoir par, ce petit, par, par, par cet angle-là. Euh, voilà, c est, c est, c est pas, Je pense que ce n'est pas un thème facile, mais j'aimerais bien avoir l'avis de, de, de Dan sur la question. J'ai l'impression que, que, pour le moment, il y a probablement plus de romans sur la période d'avant et sur la transition, et sur les deux que sur le moment même, euh, qui doit être extrêmement difficile à traiter en littérature. Euh, euh, oui, si, tu, si vous permettez que je m'exprime à ce moment-là, j'allais dire exactement la même chose, en fait. Les, les événements ne sont pas consensuels, euh, sont même très largement polémiques, et donc euh, la matière pour, euh, pour écrire... Finalement, c'est paradoxal. Ça pourrait au stimuler aussi l'imagination quand il n'y a pas euh, d'histoire véritablement... Euh, euh, quand il y a une discussion sur l'histoire, on peut se dire que peut-être le romancier pourrait s'emparer euh, de cette incertitude, euh, entrer dans cette broche, bran euh, faille euh, euh, historique pour, euh, pour créer. Mais le fait est que, qu'effectivement, ah, j'ai vu assez peu... Je, Bon, je suis quand même suivi un petit peu tout ce qui s'est passé. J'ai vu assez peu d'ouvrages parlant, euh, traitant de romans, reprenant directement cette, cette période-là. Euh, on parle de l'avant et on parle de l'après, euh, surtout. Voilà. Bonne soirée à tous, des gens qui comprennent le oui, roman, Bonsoir à tous. Mm. În nu prea facem. Je suis heureux de voir qu'au moins en France on fait quelque chose lié à ces 30 ans de la chute du communisme parce qu'en Roumanie on ne fait pas grand chose. Je pense que la la întrebare și la temă. Cred că uh, anii 90 într-un fel sunt foarte îs foarte uh, slabi pentru literatură, pentru, pentru ficțiune. Pentru că în anii 90, de fapt, uh, românii descoperă două lucruri extraordinare în urma căderii comunismului și a cenzurii, evident. Uh, descoperă presa liberă, toată lumea citea ziare în perioada aia, și descoperă memoriile, jurnalele, tot uh, ce s-a scris înainte. Deci e foarte puțină uh, ficțiune publicitată în perioada asta anilor 90, ce așa cumva de recuperarea a libertății și a informației adevărate, a, a informației la cald, pentru că lumea era sătulă de uh, informația filtrate ideologic. Deci, practic, nu pentru scrisul literaturii, vorbim pentru literatura așa, la, la ca uh, fenomen uh, social uh, vizibil. Cine avea de scris, scria, evident, asta e altă poveste. Alors, le, ce, le, les années 90, finalement, elles sont très peu... Euh féconde pour euh, la fiction, c'est ce qu'on peut remarquer, puisque après 90, les gens avaient le, la soif de deux choses finalement. Euh, après la chute de la censure, ils ont découvert la presse libre, donc ils se sont jetés, ils lisaient que la presse, c'est ce qui les intéressait, et puis ils lisaient aussi les mémoires, les mémoires de, du, de, de, de ce qui s'est passé avant 89. Donc une, un véritable phénomène, une période de récupération, on avait vraiment besoin de retrouver la vraie information, et euh, finalement, euh, la fiction euh, est un peu passée. Euh la pour l'instant. Je peux dire que la transition vers la démocratie et vers une économie libre a duré environ 15 ans et on peut même élargir un petit peu ce créneau jusqu'à l'entrée de, de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007. Uh, și cred că e o, o legătură foarte strânsă între ce se întâmplă uh, în literatură, ce se întâmplă în câmpul literar și ce se întâmplă în, în, în zona asta politică a, a tranziției uh, socio-economice și politice. Et donc il y a un lien très serré între la littérature, le champ littéraire et ce qui s'est passé dans le champ politique et l'évolution du politique. Aș spune că în perioada de tranziție practic se destructurează le système vieux et le mode de penser la littérature et l'économie, et de beauté, après 15 ans, commence à fonctionner, en quelque un autre modèle. Simplifiant les choses, évidemment. Je peux dire qu'en simplifiant vraiment les choses, on a assisté, pendant la transition, à une déstructuration des vieux systèmes et de la vieille pensée littéraire. Et, pour comprendre ce qui s'est entendu pendant la transition, il faut que nous sachions, en premier lieu, de là où a est et donc, pour savoir ce qui s'est passé pendant la transition, on doit bien connaître à partir de quoi on est parti. De, de quoi on est on, a, on est parti. Uh, Scriitori uh, s-a plas într-o într-o țară în care înainte de 1999, în care erau foarte plătiți, erau foarte bine plătiți, dacă erau de partea regimului, și erau prigonizați, dacă erau în regimului. On parle d'un pays qui où, dans lequel avant 1999, les écrivains étaient très bien payés s'ils étaient du côté du pouvoir et pourchassés s'ils étaient contre le pouvoir. Cei mai mulți au ales prima variantă. la plupart ont choisi la première variante euh, euh, cu Parce que à l'époque si on vendait un roman de succès qui faisait 200 000 exemplaires à l'époque et eh bien on pouvait s'acheter une maison à Bucarest. După Revoluție, vindeai un roman în 200 de exemplare și nu ți nicio nici o bicicletă. Et la le, par contrast, după 1989, cu un roman, on vende 200 exemplaires, on pouvait même să s'acheter une bicicletă. Da, dar dincolo de asta, esențial pentru, pentru toți scriitorii autentici? C'est la liberté d'expression qui est de l'expression. Il n'y a pas fait ni une maison, ni une voiture, ni une voiture. C'est sans prix. Mais au-delà de ça, bien entendu, pour les écrivains authentiques, ce qui est sans prix, c'est la liberté d'expression, évidemment. Il faut comprendre qu'avant 1990, toutes les éditions étaient de Il faut comprendre aussi qu'avant 1989, toutes les maisons d'édition étaient des éditions d'État toate erau controlate politic. Toutes étaient contrôlées par le pouvoir politic. Nicio carte nu putea fi publicată fără să fie văzută de un cenzor, cel puțin în ultimele ani. Aici e mai nuanțată, dar în ultimele ani sigur așa era. Pendant surtout pendant les dernières années, car că faut financer au cahier ne pouvait voir la lumière du jour sans passer sous les yeux d'un ou plusieurs censeurs. Nu, nu există carte publicate înainte de 89. De ne pas avoir co-auteur, un censor, pour ainsi Donc, aucun livre d'avant 89 euh, est dépourvu d'un co-auteur, le censor. Donc, les scripteurs étaient très bien contrôlés, mais surtout ce qu'ils publiaient, et ils étaient très bien payés si ils publiaient ce qu'il fallait écrire. Et donc, les écrivains, très contrôlés, étaient aussi très bien payés s'ils si écrivaient ce qu'il fallait écrire. Et D'après si 90. Euh era foarte greu să mai publici pentru bani, ca să zic așa că era categoria scriitorilor nu care publicau uh, uh, ca să câștige din asta. Efectiv cine mai publicat după 90 o făcea din uh, din, uh, din pasiune în primul și în primul rând. E după 90, bien entendu, la situation a changé, on ne pouvait pas publier pour gagner de l'argent et ceux qui écrivaient et publiaient le faisaient par passion. Distribuția era execrabilă în sensul că acele cărți publicate care totuși nu ajungeau dintr-o regiune alta a României, era foarte greu să găsești la ea o carte publicată în Transilvania sau una publicată în București, pentru că rețelele naționale de distribuție fuseseră sparte și privatizaseră pe bucățele și distribuiau în primul rând presă și abia după aceea carte. Et puis il y avait, bien sûr, une distribution, une distribution tout à fait exécrable. Il était inimaginable au début des années 90 de lire à IH facilement un livre publié en Transylvanie ou à Bucarest ou inversement. Et euh, les réseaux de distribution avaient complètement collapsé, euh, avaient été vendus euh, au secteur privé par petits morceaux. Et euh, tout le monde s'intéressait à diffuser la presse et pas les livres. Et à peu près de un co uh, uh, On a donc des mutations dans le champ euh, littéraire, donc en premier donc d'abord les éditions, les maisons d'édition deviennent privées. Évidemment, il type de contrôle politique il y a bien sûr disparition de tout contrôle politique sur les maisons d'édition privées. Un Să naște o altă constrângere pentru autorul român, pe care nu a cunoscut o cunoscut-o niciodată, și anume cea a pieței, a, a vânzării de carte. Pentru că înainte de 89, autorul nu își punea problema dacă cartea lui se vinde sau nu. El era oricum plătit după tiraj. În momentul în care era publicată cartea, era plătit, indiferent dacă acea carte se vinde sau nu. El oricum intra în biblioteci, fiind foarte multe biblioteci rurale, deci oricum tirajul se iepuiza până la urmă. Donc après 90, apparaît une autre contrainte. L'écrivain fait connaissance avec le monde du marché. Il fait connaissance avec ce que c'est que la vente. Auparavant, l'écrivain était payé au tirage. Le tirage s'épuisait de toute façon naturellement par la diffusion dans les bibliothèques très nombreuses dans le milieu rural, et il ne s'occupait jamais de savoir si ses livres étaient vendus ou pas. Literatura a ca propagandă de puterea politică, la littérature a vu toute comme propagande, du pouvoir politique, la littérature a vu toute comme marchand de către euh uh, piața de carte. Donc là on a un grand mouvement puisqu'on passe de la littérature vue comme propagande à la littérature vue comme marchandise. Euh, je s'apparaît en scène, disparaît le censeur, s'apparaît donc, on a la disparition du censeur, mais on a l'apparition du lecteur qui est courtisé par l'éditeur qui veut bien sûr vendre ses livres. En ce qui devient plus important le lecteur, il devient plus petit nombreux. En ce sens que... Numărul cititorilor în România a, sc a scăzut dramatic în ultimii 30 de ani. Et plus le lecteur devient important comme personne moins plus il disparaît. Il devient moins nombreux, il y a de moins en moins de lecteurs În momentul ăsta, în momentul ăsta, puțină lume știe statistica alarmantă, probabil peste 50% din populația de peste 15 ani a României nu a citit nicio carte în anul anterior. Alors, on a une statistique assez alarmante qui dit que plus, que, plus de 50% de la population roumaine âgée de plus de 15 ans n'a pas lu un seul livre en une année, c'est ça? An L'année la, la, L'année passée. Donc, euh... Euh, nous, l'avons en calcul chez acheter un alphabet pour un fonctionnel qui lit, mais euh, nous on ne comprend pas très bien ce qu'il lit que le nombre d'entre eux est de très large en urma unui test PISA aplicat în toate țările europene, este foarte mare în România. Et sans prendre en compte la proportion de ce qu'on appelle les analphabètes fonctionnels qui lisent mais sans bien comprendre ce qu'ils lisent et qui selon les classements PISA sont très nombreux en Roumanie ces dernières années. En ce à l'heure, c'est une situation e dramatique chez La situation est aussi grave dans les bibliothèques. Je connais personnellement très bien la situation des bibliothèques rurales en premier lieu parce que je développe un projet qui consiste en une collecte de livres destinés aux bibliothèques du milieu rural sont bibliothèques qui n'ont carte n'ont un de dans leur bibliothèque. Et ces livres-là n'ont pas reçu de livres récents dans leur fond depuis 1989. Donc la situation est grave. Nous nous comment sont les je ne vous dis pas dans quel état les livres sont déposés, combien il fait froid dans ces locaux, etc. Și am rămas și neplăcut surprins de faptul că în ultimii patru ani, un proiect bun al Ministerului Culturii care finanța, subvenționa achiziția de carte pentru biblioteci, nu a alocat niciun leu în Ministerul Culturii nu a alocat niciun leu pentru proiectul ăsta în ultimii patru ani. Et j'ai été très, très négativement surpris par le fait que ces quatre dernières années, un très bon projet du ministère de la Culture euh, n'a pas euh, alloué un seul sou à ce, à ce projet dont je vous parle. D'une des situations euh, compliquées dans le littéraire, pour la littérature à propre zis, je crois que c'est a une des plus bonnes périodes, dans le sens que ce sont des écrits très diverses, ce sont des censures a été aussi dans les 90 et après ça, une effervescence stylistique comme je ne crois pas qu'on eu eu, mais dans la période interbellique. Et au-delà, bien sûr, de ce paysage assez grave du champ littéraire, il faut bien dire qu'il y a une véritable effervescence stylistique, qu'on a beaucoup publié de manière très, très diversée depuis 1990. Ça se dit que la renaissance dans le camp littéraire, c'est que le Tranziției, aș marca o simbolic cumva cu, cu uh, acea colecție pe care o face Polirom în 2005, Ego Proza, care e destinată, pentru prima dată o mare editură, face o colecție destinată, destinată tinerilor autori români a chiar au beneficiat și de prima campanie publicitară mare și profesionistă făcută în câmpul literar după 90. Et je marquerai comme point de renaissance de ce champ littéraire comme fin de la transition et c'est tout à fait symbolique mais important c'est la création par les éditions Polyrhôme d'une collection intitulée Ego prose en 2005 qui a été dédiée à la publication des jeunes auteurs. Et après 2015, on începe... Et depuis euh, euh, 2005, et après l'entrée de l'Union européenne, on commence la grande aventure de la littérature romaine dans l'Union européenne par les traductions, qui euh, ont contribué à euh, l'extraordinaire et on peut nous parler de ce sujet. Et après 2005 et surtout 2007, commence la grande aventure de la littérature roumaine en Europe et dans le monde, euh, via les traductions, et c'est très gentil de me passer la parole, puisque effectivement, je connais bien le sujet. Euh, c'est une réalité, c'est un fait dont on peut être fiers tous les deux, puisque donc, euh, Dan Longou, avec son roman euh, euh, « Raul Gainilor », devenu en français, « Le paradis des poules », chez Jacqueline Chambon, ça a été le premier roman que j'ai traduit. Ça a été un des premiers romans publiés par, euh, par euh, M. Silvoulou Pescu dans sa collection « Ego prose ». C'est le premier roman dont il a vendu des droits à l'étranger, donc c'est très important quand même, vous imaginez une maison d'édition qui pour la première fois vend des droits à l'étranger, et c'était pour Jacqueline Chambon en 2005. A partir de là, ça a ouvert un champ très vaste, puisque très rapidement d'autres maisons d'édition ailleurs, en Europe, notamment dans les pays du Nord, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, ont acheté les droits. Euh, donc deux livres de Dan Lungu et d'autres auteurs euh, publiés euh, à la même période et, euh, et euh, ça a eu un effet euh, domino et entraînant finalement. Donc c'est vraiment une période très importante 2005 et côté français je crois qu'on peut être aussi euh, fier parce qu'il y avait cette très très belle manifestation culturelle qui a existé pendant très longtemps. Je crois qu'elle a... Euh, elle est morte de sa belle mort, de, enfin de sa triste mort euh, après 25 ou 26 euh, éditions. Euh, vous me corrigerez si je me trompe. Les Les et je parle des belles étrangères. Voilà, je l'ai pas encore dit, mais je parle des belles étrangères. Euh, voilà, qui mettait euh, un accent sur un pays différent chaque année en invitant euh, euh, des écrivains à venir se présenter devant euh, les lecteurs français. Et en 2005, c'était l'édition consacrée à la Roumanie. Euh, on m'avait demandé d'être la conseillère littéraire, alors évidemment que je me suis fait un plaisir d'inviter tous les jeunes que je pouvais tous les jeunes, tous les nouveaux écrivains que je pouvais, en gardant, bien entendu, un équilibre, puisque j'avais invité aussi des écrivains avec un statut plus ancien et plus classique. Et donc, c'est à cette occasion-là. Mircha Cattaresco était venue, Stéphane Agopian était venu, voilà, Gabriela nous, Anna Blandiana, parmi les plus jeunes, donc Dan Lungu, Cecilia Stefanescu, merci, voilà, donc et j'en oublie, ils me pardonneront. voilà. Mais c'est vrai que vous avez tu as bien fait de, de mentionner euh, ce moment 2005 euh, comme pierre angulaire euh, euh, du, du développement éditorial et de révélation d'un euh, milieu fictionnel qui existait mais qui n'était pas très connu. Et euh, ça a été euh, un coup de génie de Silvio Lopesco, cet éditeur. Vraiment. Si je peux me permets d'ajouter juste un petit mot, parce que Dan est modeste, il a insisté sur 2005, mais on peut insister sur le lieu, enfin, sur la ville de Yach, ce n'est pas tout à fait un hasard. Il y a eu Polyrome, euh, évidemment, il y a eu Polyrome, mais il y avait des auteurs aussi. Euh, Ayash, bon, il n'y en avait pas qu'Ayash, mais enfin, c'est peut-être lui qui peut nous en dire un peu plus. Mais j'imagine que cette conjonction a, a, a beaucoup joué et a, eu, a, a, eu un, a provoqué un mouvement d'entraînement pour cette jeune littérature roumaine, euh, poésie, fiction, par le, donc ce, ce club euh, dont je crois que vous avez été le fondateur ou cofondateur, euh, je ne connais pas évidemment l'histoire précise, mais avec d'autres écrivains, il y avait euh, Radpa Velgeo, il y avait Tchadan Enfin, vous étiez je crois tout un groupe assez actif à Yage, précisément dans ces moments-là, je ne sais pas s'il y, y a eu un travail direct, une connexion directe entre polyrome et vous j'ai l'impression que oui, dès le début, parce que je crois que Luciadan Teodorovitch, ce n'est pas lui qui donc coordonnait la, la fameuse collection. Euh, voilà, donc, ben, je, juste pour insister un petit peu, et peut-être que Dan peut nous en dire aussi un petit peu plus sur ses débuts euh, et cette vie vraiment littéraire qui était propre à la ville de Yach dans ces années, au tout début des années 2000, et peut-être, je ne sais pas, bon, qui remonte peut-être au milieu des années 90. Da, iaș are o istorie culturală foarte complicată și foarte bogată în același timp. Oui, c'est vrai, Iași a une histoire culturelle à la fois très compliquée et très riche. Oui, euh acum realizez că de fapt Club 8 și Polirom cred că s-au născut cam, cam în aceeași perioadă, absolut independent. Euh evident uh, editura Polirom uh, a avut încă de la început și după ce a un rol uh, extraordinar pentru toată țara, nu numai pentru iaș. Noi eram foarte tineri la Club 8, nici nu visam să publicăm vreodată la PoliRom, pe măsură ce Poliromul să se, se, se dezvolta. Deci mult mai târziu, deci de-abia în 2005, după 9 ani, Club 8 era deja spre sfârșit când am început noi să publicăm la, la, la PoliRom. Și Poliromul a beneficiat mult de pe urma Clubului 8, în sensul că unii... Au, unii e, Amici din Club 8 au lucrat pentru Polirom, adică au devenit în, nou, în, 93, în nu, 2003 sau 2004, Lucian Dante s se angajează la Polirom și în scurt timp devine redactor șef, iar Florin Lăzărescu se ocupă de, de, de partea de, de, de promovare, chiar a campaniei de la Ego Proză, care el a un titlu foarte bun, că toate erau alegeri. atunci, au urmă alegere zis, votați literatura tânără, S-au fost de campanie. Je réalise maintenant que, que le Club 8, euh, dont on a parlé, est né pratiquement en même temps que les éditions polyrome à l'époque. On était très très jeunes et on rêvait vraiment pas de publier dans cette maison d'édition. Et c'est seulement vers la fin de notre Club 8, que, du Club Opte, on a commencé à publier dans cette maison, et puis aussi autre chose Polyrome a beaucoup bénéficié euh, de notre milieu amical et de notre présence. Par exemple, en 2004, euh, Lucian Dan Theodorovitch a été est entré au service de Polyrome et est devenu assez rapidement son rédacteur en chef. Florine Nazarescu, lui, est entré également aussi à Polyrome et euh, s'est occupé des campagnes de promotion. Et c'est d'ailleurs lui l'auteur euh, du slogan de, la, de cette collection Ego Prose Voter euh, euh, pour la, littérature, la jeune littérature. votace littérature la tonnerre. Il y a mm. ja, un. Euh un mare atu, nu numai că e un oraș foarte cultural și universitar, dar cumva în Iași cultura e literatură centrică, Adică în, în miezul culturii e văzută literatura în primul rând și asta ne-a avantajat foarte mult pe noi scriitorii în raport cu artele vizuale sau cu muzicienii, care și foarte buni, dar nu au fost percepuți la fel de, cum să spun eu, de pregnant ca noi scriitorii. Et uh, est une ville qui a uh, plusieurs atouts, uh, non seulement il y a un terreau culturel important mais aussi il y a un terreau universitaire et uh, la littérature se trouve finalement au centre par rapport à d'autres arts comme les arts plastiques ou la musique qui sont aussi importants mais qui n'ont pas été placés au centre comme la littérature. Asta a făcut posibil ca în momentul în care am ajuns director la Muzeul Național al Literaturii României Iași, împreună cu Florin Lăzărescu și cu Lucian Dan care lucrau la Polirom, să putem gândi un festival internațional, dar realmente internațional, de literatură și traducere. De ce și traducere? Asta e o altă poveste și o să vă povestesc mai acuși. Et euh, ce qui fait que lorsque je suis devenue euh, euh, directeur du musée, de la musée national de la littérature roumaine de Iași, avec donc, Florine Nazarescu et Lucian Dan Teodorovic, nous avons eu l'idée de créer ce festival international de littérature et de traduction. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi c'était important pour nous que ce soit aussi de traduction. Philippe, nous ne pas Je me rends compte que Philippe ne pouvait euh, naître qu'à Iași. Acolo era, acolo e Poliromul, acolo sunt mulți cititori și acolo autoritățile au fost disponibile să, să dea o sumă importantă de bani în Muzeului Literaturii ca să facă acest festival care s-a născut acum șapte ani și a fost mare din prima. Adică de la prima ediție am avut sute de invitați din întreaga, din întreaga lume, am avut ecouri de presă de la, știu eu, Le Monde până în Corriere de la Sera sau în, în, în, în Germania în ziare importante. Deci, efectiv, de la prima ediție, Filiț Fili s-a născut matur, s-a din prima un festival foarte, foarte mare. Și așa au rămas tot timpul. Je me rends compte que Philit ne pouvait vraiment naître qu'à qu IH, à IH il y a les éditions Polyrome, il y a aussi de très nombreux lecteurs, euh, et aussi des autorités qui se sont montrées disponibles pour euh, subventionner, avec des sommes très importantes, notre projet, qui a 7 ans aujourd'hui, et qui a été un grand projet dès le départ. C'est un festival qui n'a pas eu de minorité, il est devenu majeur dès sa première édition. Deci, practic, filitul să naște în 2013 la 8 ani după ce s-a lansat colecția asta de literatură tânără. Ce s-a întâmplat în acești 8 ani? În acești 8 ani, noi am beneficiat de o politică extrem de inteligentă și de generoasă și bine făcută, în primul rând a Institutului Cultural Român din acea epocă și după aceea a Ministerului Culturii prin care uh, um, uh, valorile românești și literare, dar nu numai, uh, au, fost, au început să fie exportate cu ghilimele rigoare în Europa, iar noi care eram în, uh, în primul val al tinerilor promovați, am beneficiat uh, efectiv din plin uh, și de promovarea poliromului, dar și de această uh, politică uh, extrem, extrem de făcută de Horia Roman Patapievici și cu echipa uh, de atunci a Institutului Cultural Român. Et donc 2013, c'était huit ans après la création de cette collection EgoProse. Et pendant ces huit ans, qu'est-ce qui s'est passé Nous avons profité d'une politique généreuse et très bien faite et très intelligente euh, par l'équipe de l'Institut culturel roumain de l'époque, puis ensuite par l'équipe du ministère de la Culture, euh, qui avait pour but et ambition d'exporter la littérature en Europe. Et nous, la première vague, vague d'écrivains, nous avons vraiment très largement bénéficié de cette politique culturelle culturel professionnel euh, créé à l'époque par Oriana Roman Patapievich. En ces 8 ans, j'ai grimpé très très haut à Târgu de carte, à colloques, à la messe ronde, en t'ennir avec les lecteurs en toute l'Europe et non seulement. Durant ces 8 années, j'ai énormément voyagé euh, à des colloques, des rencontres avec des lecteurs. Nu de puține ori mă întâlneam cu Florin Lazarescu și cu Lucian Teodorovici, mai des în străinătate de când întâlneam în Iașa. Și se trouvă că je rencontrais plus souvent Florin Lazarescu și Lucian dant à l'étranger l'étrangerie ca Și atunci, de câte ori vedeam un târg de ăsta, sau un festival literar foarte mare, spuneam, mama, mă, si noi n-avem niciunul de ăsta în România. Și doar fusesem și în România la, la, la festivaluri, nu, niciunul nu era nici măcar a 10 aparte. Dacă trebuie să facem noi ceva în România, îi să facem un festival ca ăsta, cum e ăla la care eram în momentul respectiv. Donc, on n-a pas d'aller dans des tas de festival superbe. et quand on se voyait, on zis, misère, mais on n-a rien comme ça, il faut créer un festival semblable chez nous en România. Și în 2013 l-am făcut, fiindcă în așa 7-8 ani am învățat efectiv ce trebuie să facem. Am văzut în alte părți cum se face, și am și cunoscut foarte mulți scriitori buni, importanți din întreaga lume, astfel încât. Et première édition, nos personnelles, de un festival nu știa nimic fiind prima ediție. Et donc, Ces huit ans ont été vraiment très important, parce que d'une part nous avons voyagé, nous avons vu comment on fait des festivals intéressants et professionnels dans les autres pays, mais en plus euh, j'ai connu j'ai rencontré de très nombreux écrivains, ce qui nous a permis d'inviter dès le départ des euh, noms importants, des grandes pointures de la littérature. Ceea ce e fascinant în, în, în lumea asta culturală e că atunci când, când faci ceva bine nu rămâne fără urmări. Cumva crește cumva în timp. Adică Club Opt, editura Polirom, ego, proza programele ICR-ului toate cumva așa să leagă undeva subteran și uh, ies uh, din când în când lucruri noi care sunt nutrite din toate liniile astea obscure cumva, pe care, sau pe care nu le vezi în momentul în care ești implicat în ele dar atunci când un lucru e făcut bine și cu pasiune nu poate să uh, nu rămână uh, să nu semenești seminții care mai târziu uh, uh, fac uh, roade euh, ce qui est fascinant dans ce milieu de la culture, c'est qu'on se rend compte que tout se cumule et rien ne se perd. Toutes les expériences cumulées, donc la bonne politique de l'institut culturel roumain, l'expérience de poly la l'égoprose, nos voyages, etc. C'est fascinant parce qu'on se rend compte que lorsque les choses sont bien faites professionnellement et avec passion, euh, ces graines finissent par euh, produire une récolte très significative. Traduction libre. Oui. Juste pour oui. et, et du coup le, vous avez une, une vision plus optimiste aujourd'hui euh, je sais pas par rapport par exemple vous, vous parliez bon du taux d'analphabétisme du peu de lecteurs je sais qu'un festival est toujours enthousiasmant parce qu'on voit les jeunes venir je sais que vous avez beaucoup impliqué le festival a impliqué des lycéens des lectures euh, parmi ces oulmes <rire> ces suites ces conséquences vous en avez vu vraiment qui qu mesur, que... a... mesurable au moins vraiment visible en termes de, de voilà, puisque, juste pour revenir en arrière, ce qui est frappant, dans le, très beau, enfin, le tableau très significatif que vous avez fait de, de, de, de la condition de l'écrivain dans les années 90, elle est très paradoxale. On s'attendait avec la, la liberté à une grande, voilà, potentiellement, un énorme potentiel de, de richesse littéraire. Et en fait, étant donné les conditions, euh, maisons d'édition, lectorat, etc., finalement, ça a été des années extrêmement difficiles et frustrantes, je suppose, pour les écrivains. Est-ce que du coup, ces années 2000, peut-être 2010, notamment grâce au philippe mais à, à, à, à tout ce qui est fait, euh, vous rendre plus optimiste est -ce que, est -ce, Après, bon, il faut des statistiques, mais est-ce que quand même les gens relisent un peu, les jeunes ou peut-être plutôt les gens plus âgés il y a des... je, je, je, je, je voudrais oui. dire, parce que ça, c'est une expérience, c'est le vécu, quand on le relate, ça a toujours du poids. Euh, je ne veux pas parler de statistiques ou de choses établies, mais l'expérience d'une participante au festival Philippe et à d'autres festivals littéraires en Roumanie, effectivement, il y a une, une façon qu'ont les professeurs et qu'a l'équipe de, de, de ce festival d'entraîner une jeunesse qui est quand même très visible et très, très impliquée. Et euh, quand on le voit, on ne peut pas l'oublier. Et tous les, ça, c'est euh, le retour d'expérience pour parler un peu de cette nouvelle langue marketing que je n'aime pas, horreur, euh, que, euh, dont font part les écrivains qui ont participé au Philite et les traducteurs aussi. C'est euh, l'accueil, le, euh, les questions intéressantes euh, posées par des lycéens et des collégiens qui ne sont pas euh, 10, qui sont 300 dans une salle. Ça, c'est vraiment très important. Et je, je me dis, ça va quand même un petit peu à l'encontre de statistiques un peu euh, difficiles et, euh, et plombantes. Et moi, j'ai bien aimé, c'est vrai, cette, euh, cette grande fresque que Dan Longou vient de, de, de tracer de ces années. Et par ailleurs, je voulais dire que, en plus de, à côté de ces conditions qui paraissent parfois misérabilistes ou compliquées, euh, ces choses-là, ça n'a jamais empêché les créateurs de créer et les écrivains d'écrire. Cred că în momentul ăsta, și în perioada în care urmează, cea mai mare provocare va fi recucerirea publicului. Pentru că e încă liberă în continuare. Moi, crois că le grand défi à partir d'aujourd'hui, c'est la du Din păcate, Uniunea Scriitorilor nu e îngrijorată de loc de subiectul ăsta, nu au făcut nicio campanie de promovare a scriitorilor români. Euh, malheureusement, l'Union des écrivains n'est pas du tout ne semble pas du tout préoccupée par ce sujet et n'a produit aucune campagne de promotion de la lecture auprès du public. Institutul cultural român e focalizat mai degrabă pe promovarea înserenității, deci nu neapărat pe ceea ce se întâmplă în țară, pentru că are o misiune diferită. Institut culturel est plus focalisé sur ce qui se passe à l'étranger parce que c'est sa mission, pas ça concerne pas l'intérieur. Iar ministerul culturii are cel mai mic buget din toată istoria ministerului are undeva 0,01% din buget et le ministère de la culture a euh, un budget qui est parmi les plus bas budgets de l'Europe euh, de, de, de son histoire 0,01 quelque chose comme ça. Deci effectivement, euh, en momentul moment, e foarte greu de știut de unde poate veni ajutorul pentru recucierirea recucierirea publicului, pentru că la rândul lor, nici editorile nu fiind vânzarea de cărți fiind destul de slabă în România Uh, ca școtă de piață, mă refer, uh, uh, nici editurile nu sunt destul de puternice ca, ca să poată face o promovare singură sau prin uh, asociația editorilor români. Et euh, donc ces, euh, ces difficultés nous font dire, mais d'où pourrait venir, euh, venir l'aide pour redresser cette situation euh, Les ventes sont faibles rapportées à, à, au marché du, du pays, et les maisons d'édition n'encaissant pas de ventes euh, sont également dans la difficulté pour faire des, des campagnes de promotion. Un type de solution qui peut être ce qui se la filet. Nous n'avons pas pensé filet en ce sens où à les mais se à une solution bonne, Est-ce que le filit peut-être une solution On n'avait pas pensé le philippe comme euh, une campagne de promotion de la lecture, mais un peu comme M. Jourdain, où on se rend compte qu'on a fait une pro promotion de la lecture sans le vouloir. Et um, peut-être, généralement, de la philippe euh, euh, O linie pe care se poate merge în afară, în afară de finanțări și de campanii făcute din instituții naționale e să, să, să gândim bine să folosim în avantajul nostru această descentralizare a vieții literare care s-a întâmplat în special după, după 2007-2008. Et en généralisant, on pourrait se dire que une idée euh, dans, en dehors de tout ce qui est financement euh, institutionnel national, euh, ce serait d'utiliser à bon escient la décentralisation de la vie littéraire qui a eu lieu en Roumanie. Cred que evenimentele cu public, euh, Financière locale, à sa team qui est le démontre que peut servir l'intérêt du public. Que à sa la philosophie de la carapolitique au fil du Et euh, donc des événements qui attirent le public peuvent être un atout pour la reconquête de ce public et euh, surtout de manière décentralisée parce que finalement ça peut attirer des financements locaux. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a un intérêt public, on peut obtenir des financements locaux. Et c'est ce qui euh, arrive avec le Filit aussi. Succesul Filit-ului, je le vois, de la suite de la que que j'ai tenu compte de toute la vie quand j'ai organisé le festival. Et je crois que un, un des atouts, une un des clés du succès du Filit, c'est qu'on a tenu compte de tout le monde lorsqu'on l'a organisé. J'ai euh, tenu euh, compte de scrittori, c'est ce qui fait y a premiere Romagne, un festival littéraire, J'ai tenu compte des traducteurs, c'est une première en Roumanie à niveau organisationnel d'un festival parce que les traducteurs en général s'occupent de l'institut culturel roumain, mais nous en apprenons de elle, nous avons appris la leçon et nous sommes plus loin. on a tenu compte des écrivains, ce qui est tout à fait normal pour un festival littéraire, mais on a tenu compte des traducteurs, ce qui était à l'époque une première en Roumanie parce que l'Institut culturel roumain faisait des choses pour les traducteurs, mais nous c'était le premier festival à faire ça. Dar am ținut cont în același timp de educație, de școală, și am dus, am dus autorii în, nu numai în mediul universitar, unde e clar că aveau ce vorbi la, or, la facultățile de limbi străine sau la literatură, dar am dus scritori străini despre care... În uh, fine, elevii nu puteau să vadă decât pe net, i-am dus efectiv în licee din ea. Și asta a o, o cucerit pe toată lumea deopotrivă, și pe autori, uh, și pe liceeni, dar și autoritățile locale. Et euh, donc, euh, nous avons aussi euh, tenu compte donc du milieu euh, du milieu de l'école, et nous avons conduit des écrivains étrangers euh, célèbres, euh, non seulement à l'université, aux facultés de langue et de littérature où ils avaient naturellement leur place, mais également dans les lycées. Et là, où on a conquis notre électorat. Și potențialul important pentru autorități și pentru politici care conduc instituțiile, euh, făcut un eveniment vizibil. Euh la nivelul Iașului, la nivelul țării și la nivel internațional. Efectiv, ecourile încă de la prima ediție, dacă adunăm totul la oaltă, de la cel mai mic ziar local până la Frankfurter Allgemeine Zeitung, e așa un dosar gros de ecouri, pe care dacă l'autorité locale a été le espace publicitaire a donné 10 heures budget du festival. Ce qui a été très très important pour les autorités locales qui nous ont financé, c'est qu'on a été très visible dès le départ. On a un dossier gros comme ça, de coupure de presse, donc aussi bien au niveau interne, national, mais international, en partant du journal local jusqu'à Allgemeine Zeitung, on a énormément de presse. Et j'ai pensé que c'était un festival pour tout am făcut publicitate de la aeroport pe toate străzile și până în ultimele cafenele. Deci afară cu bannere și așa mai departe, și atât și în cafenele și în universități și în licee cu mici flaire. Efectiv nu a un loc important în Iași în care să nu se știe că îi filitu un zil care urmează. Et puis on a mis en place une campagne très massive par pour que tout Personne, tout habitant de Yash soit au courant du festival donc de la publicité avec des bannières à l'aéroport et dans les rues jusque dans le moindre café et euh, même dans les lycées partout il y avait des flyers et d'autres choses encore Shamscos filit en strad, J'ai fait des systèmes sisteme pavilionare en zone centrală în un an été fost în fața palatului culturii în alți ani în fața euh, în fața euh, hotelului Unirea hotelului Traian și euh, mai mult decât atât am conceput sistemul pavilionar cu pereți transparenți Astfel încât toți trecătorii care trec pe acolo să poată uita înăuntru, să vadă ce se întâmplă, de ce a stat lumii înăuntru. Și asta o atras multă lumii din stradă și ideea asta de comunicare cu strada a fost esențială pentru noi. Et on a, on, a, on a transporté notre philippe dans la rue. Euh, il a, il a, on a fait un système de pavillon avec des parois transparentes et c'était très important pour que les gens, tous les passants, se demandent mais que se passe-t-il ici et que ça leur donne envie d'entrer. Et on était placé d'abord pendant certaines années devant le, le palais de la culture et puis plus récemment devant l'hôtel Traian en plein centre-ville. Și cred că toate lucrurile astea acumulate au contat, a fost un succes din prima și în momentul ăsta autoritățile locale nu își permit să renunțe la Filit, fiindcă uh, uh, scandalul ar fi enorm. Adică toată lumea s-ar revolta din Iași dacă ar renunța la Filit și în momentul ăsta ei constrâns să bucetezi în continuare un festival care e, e atât de vizibil și atât de important pentru ieșeni. Și nu numai pentru ieșeni, pentru toți... Uh, et cet événement culturel, ce festival, il est tellement important, il apporte une telle image euh, et ça, leur a, ça leur a, aurait coûté aux autorités locales tellement d'argent de faire la publicité pour leur ville euh, s'ils si avaient dû payer des espaces publicitaires qu'aujourd'hui il leur est impossible de renoncer au financement qu'ils nous accordent. Ça serait la révolte s'ils refusaient. C'est cam 3,5 000 de visitateurs, la nostri un an. On a environ 35 000 visiteurs à tous nos événements. On a environ 500 invités et quelques centaines de volontaires, tineres qui, en général, sont liceines et qui sont chisitoris féroces, de obicei. Et quelques centaines de volontaires qui sont, pour la plupart, des lycéens et de très, très féroces lecteurs. On a un tric de cartes associat, qui ne noi nous, le mais le fait Gaudeamus et... De venir, parce de Les on a une foire du livre associée, qu'on ne fait pas nous, mais c'est une délocalisation de la foire bucarestoas gaudeamus on vend beaucoup de livres et on signe beaucoup de livres à cette occasion. Și eu cred că am reușit să cucerim foarte, foarte mulți cititori cu evenimentul ăsta și cu experiența directă a, a scritorilor în mijlocul cititorilor. Și, revin la, la ideea de la care am plecat, cred că acest tip de eveniment, care servește toate interesele, de la interesele politicienilor locali până la uh, curiozitatea națională uh, și uh, presa, uh, poate fi o soluție... Uh, de recoucher à ses amis, organisant des événements intelligents dans lesquels Et donc on a, été, on a réussi une conquête de nombreux, de nombreux lecteurs grâce à l'expérience directe notamment du public avec les écrivains. Et puis tous les intérêts ont été servis, celles des politiciens et des hommes politiques des institutions locales et la curiosité nationale, tout le monde a, a, a y gagné. Merci, Dan. Et de mon côté, je voulais vous demander quelque chose à propos d'un phénomène social. Euh, votre, votre imagination et inspiration littéraire se nourrissent de manière créative et créatrice de vos travaux des sociologues qui pratiquent l'histoire orale et développent l'approche mycosociale. Et Dans les cadres de de votre roman euh, « Suntur Baba communiste euh, »« Je suis une vieille cocotte » traduit euh, par Laurenkel euh, sur l'intitulé « Je suis une vieille cocotte euh, vous, » vous émettez des interrogations, vous énoncez des considérations euh, sur euh, le conditionnement social de la mémoire et la perception différenciée des événements du passé à travers une confrontation générationnelle que vous mettez en scène euh, grâce aux, vos, aux deux personnages principaux, Emilia Apostol et, et sa fille Alice, et vous mettez justement en scène et, ce phénomène social d'une certaine nostalgie auprès d'une partie de la population roumaine euh, Qu'est-ce que on pourrait dire euh, sur ces phénomènes Quel est votre point de vue à la fois en tant que romancier, en tant que sociologue, en tant que observateur social euh, de cette société en devenir, notamment pendant la période de, de transition euh, Voilà, c'est juste avoir un peu aussi vos, vos votre retour sur euh, ce qu'on a. Ce qu'on a pu appeler dans les sciences sociales, parce que c'est un phénomène qui, qui si je ne me trompe pas, transcède les frontières humaines. C'est un phénomène qu'on euh, étudie de plus en plus dans les cas des sciences sociales euh, sur l'ensemble des sociétés concernées par les régimes totalitaires et sorties des régimes totalitaires et autoritaires de la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, quel est votre aperçu et votre point de vue là-dessus Avant de répondre très plus... à votre question, je voudrais clarifier mes relations littérature et sociologie eu am început să scriu de foarte mic ca tot român, adică cum am învățat alfabetul, chiar m-am apucat de scris, ca să zic așa. Comme tout romain, j'ai commencé à écrire très petit dès que j'ai commencé à apprendre l'alphabet. Donc, ça se pond de fapte et que am început să scriu literatură cu mult înainte de a face sociologie. Est-ce que je veux dire c'est que j'ai commencé à écrire de la littérature bien avant de faire de la sociologie? De altfel, eu am debutat cum volum de poezie, un d'ailleurs, j'ai debat... j'ai commencé en littérature avec un recueil de poèmes. A fost singura greșeală în zonă, după aceea n-am mai... ma um, în domeniu, În momentul în care am ajuns la sociologie, pentru mine, cum să zic eu, toate informațiile care veneau din zona asta, și nu ți puține, um, uh, au devenit mai degrabă un pretext pentru ceea ce scriam eu, în sensul că eu deja eram format ca scritor și gândeam foarte bine estetic lucrurile și aș fi putut scrie foarte bine și despre altceva, nu numai despre zona socială. Euh, donc, au moment, à partir du moment où je suis arrivée en sociologie et euh, toutes les informations, et elles sont nombreuses, qui m'arrivaient à ce moment-là, sont devenues un prétexte pour ce que j'écrivais. Mais j'étais déjà très formée au plan du style et de la statistique Je savais ce que j'écrivais et je pouvais écrire sur d'autres domaines. Euh, J'ai euh, se dit Je que l'influence... Euh, Sociologie, asupra literaturii la mine, până la urmă, îi, îi minimă, în sensul că eram deja format ca scritor. În schimb, am abordat subiectele sociale, fiindcă erau uh, uh, problematice pentru mine și în acei ani 90 încercam, așa cum am zis sâmbătă-seară, să recalibrez identitatea, să înțeleg uh, ce s-a întâmplat în comunitate, să înțeleg ce se întâmplă în tranziție și ce se întâmplă cu mine în toată ecuația asta. Et donc finalement l'influence de la sociologie sur ma littérature a été minime parce que j'étais déjà formé, j'étais déjà formé en tant qu'écrivain euh, mais les sujets sociaux euh, étaient euh, problématiques et euh, dans les années 90, je cherchais comme je l'ai dit samedi à recalibrer ma propre identité. Euh, je sens c'est euh, euh, que Mă îndepărtez încetul cu încetul de, de zona socială și merg mai degrabă uh, spre absurd, spre eseu, spre alte lucruri care mă interesează pentru că cumva în zona asta socială mi-am mi epuizat poziționarea mea personală. Euh, et en, en, en un sens, je me rends compte que euh, je m'éloigne dans mes livres peu à peu, euh, dans mes derniers livres, euh, de cet aspect sociologique euh, et je me dirige plutôt vers l'absurde, l'essai. Je sens que j'ai épuisé ce domaine d'inspiration. d'un en fait, j'ai eu une période de cel puțin 10 ans où j'ai été obsédée, en euh, premier, du communisme, non du social. Uh, și tot ce am făcut în perioada asta, de la uh, lucrarea de doctorat, care e, e despre scritorii în perioada comunistă, uh, până la piese de teatru, uh, articole științifice și literatură, uh, tot a fost concentrat pe... pe uh, de part, hein. Mais il est vrai que pendant dix ans, j'ai vécu une sorte d'obsession euh, pour euh, l'époque communiste et tout ce que cela supposait. Et puis la période de la transition et tout ce que j'ai écrit, euh, alors le, le théâtre, les articles scientifiques, euh, ma thèse de doctorat sur les conditions de la littérature dans le communisme, tout était lié à ce sujet-là. Într-adevăr, baba comunistă cu ghilimele de rigoare, bătrână din carte, a existat în realitate, adică m-am inspirat de la o persoană reală pe care am întâlnit-o în cadrul unei cercetări de sociologie. Alors ce qui est vrai, c'est que la vieille coco, avec tous les guillemets de rigueur, a existé en réalité. Je l'ai rencontrée lors de mes travaux sociologiques. Dar, de pildă, Raiul Găinilor, care atacă tot tema uh, tranziției postcomuniste, e mai degrabă o, o cronică a, a străzii pe care am copilărit și pe care am redescoperit-o uh, transformată profund uh, la câțiva ani după Revoluție și cunoscând foarte bine istoria acestei străzi și văzând oamenii cum s-au metamorfozat, am că, wow, iun e subiect, uh, e un subiect extrem de bun pentru carte, Iar, de fapt, personajul à la strada, et, de fait, le personnage principal une Et, quant à mon roman, Le Paradis des Poules, euh, c'est en réalité une chronique de la rue de mon enfance. Euh, lorsque je l'ai vue longtemps après, euh, alors que je la connaissais tellement bien avec tous ces personnages, euh, véritablement, profondément transformés, et que j'ai vu la métamorphose des gens, je me suis dit, voilà, c'est un très bon euh, sujet de roman. Uh, iar, dincolo de euh, subiectele cărților mele, fie că e vorba de tranziție, fie că e vorba de uh, nostalgia paradoxală după comunism, uh, fie că e vorba de jurnaliști în perioada de tranziție sau de, de uh, emigrație și o copii rămâni singuri acasă, întotdeauna uh, au, o, o, au o miză uh, estetică și întotdeauna sunt foarte atent la, la limbă, la la construcție iar construcția îi gândiți întotdeauna în concordanță cu tema și o să vă dau câteva exemple. Au-delà des sujets de mes livres, alors que ce soit la, la transition, la nostalgie paradoxale, euh, le journalisme, euh, l'émigration des personnes et les enfants qui restent seuls à la maison, j'ai toujours été très attentif à l'enjeu esthétique de chacun de ces livres, alors au niveau du langage, au niveau de la construction, et chaque livre, chaque thème a sa propre construction, et je vais vous donner un exemple. De exemplu, în, în Raiul Găinilor eu am fost fascinat de modul cum, cum circula informația acolo, în, în Mahala, pe stradă, din gură în gură, din casă în casă. Și atunci, tot, toată, toată cartea e construită pe modul cum circulă un zvon într-o comunitate mică în, în perioadele de panică. Și toate capitolele, cine e atent, văd că se succed. Uh, se din casă casă? Nu... A cartesii, la et uh, dans le paradis des poules j'ai été vraiment fasciné par la circulation de l'info dans une communauté uh, prise de panique, le bouche à oreille et comment la rumeur circule. Et si vous observez les, les inquipites de chaque petit chapitre du paradis des poules, on voit que c'est le trajet de circulation de cette rumeur. une uh, Sunt o babă comunistă, dincolo de, în fine, nostalgie și relația între, între uh, generații, uh, cumva uh, tema principală îi e o decizie, e decizia aceea cu cine votez mamă. Da? E, mama trebuie să meargă la vot și fica uh, încearcă să o convingă să nu voteze cu foștii comuniști. Deci decizia asta e în centrul cărții, miezul cărții et dans euh, je suis une vieille coco au-delà de euh, la nostalgie paradoxale euh, il s'agit aussi des relations entre les générations et le thème principal finalement c'est la décision avec un grand D la décision de pour qui on vote et euh, pour qui vote la maman euh, donc le personnage d'Emilia qui a une fille voilà et elle discute în decizia pe care trebuie să dire lucruri când are când relația afectivă și argumentele din partea fiicei care e plecat în Canada, în care îi spune, mamă, nu pot să votez cu foștii comuniști, că au făcut aia, aia, aia et dans la, dans, la, dans la prise de décision pèsent deux choses d'une part la relation affective avec la fille qui a des arguments elle elle est immigrée au Canada et elle dit mais tu ne peux pas voter avec les êtres communistes qui ont fait ceci et cela et à l'autre part ses propres lamentations qui tient toute de affectivité ce propres rapport à et la trecut și la momentele fericite pe care le a trăit în acea perioadă îngrozitoare per ansamblu dar uh, au avut emoțiile pe care nu și-l putea reprima și nu-l putea nega. Et l'autre poids, c'est le souvenir. C'est aussi dans le domaine affectif et c'est le rapport qu'a Emilia a son passé, un passé qui a eu des moments heureux, dans une, dans une période certes absolument dramatique, mais avec des moments heureux. Și, o vedeți că toate capitolele uh, uh, din carte alternează memoria că ar trebui să le memorez într o carte amintirile din copilărie ale, ale bătrânii. Și pentru înțelegerea personajului și a epocii, dar pentru a înțelege decizia pe care o ia bătrâna. Și alternează de fapt capitolele din trecut cu capitolele din prezent. deci, donc le livre dans sa structure alterne très rigoureusement les souvenirs d'enfance du personnage principal et des passages de la vie quotidienne actuelle. Pentru că în, într o decizie de genul ăsta la fel de importante și amintirile și toată, toate emoțiile astea încorporate de-a lungul timpului, dar și emoțiile prezentului care, sunt într -o, care apar în relația cu fica. Deci prezentul și trecutul, ele acționează simultan și n-am găsit o altă manieră de a pune în valoare modul, modul ăsta cognitiv, de psihologie cognitivă, cum se decizia, decât alternând capitolele. Merci. <laughs> Parce que dans, la, dans la prise, ce type de prise de décision compte aussi bien les émotions incorporées que les émotions vécues au moment présent et elles agissent simultanément pour mettre en valeur les valeurs cognitives du personnage. Mais là, je t'ai perdu. Pescourt, entre structure et roman, thème, il y a une organique. Voilà, donc il y a une liaison organique très serrée entre uh, la structure de du roman et son thème. Merci. merci beaucoup Dan, merci beaucoup Laure, Cécile. Est-ce que vous aurez des questions Là maintenant, c'est les temps d'interaction. Euh, Est-ce que vous aurez souhaité adresser des questions Alors pour ouvrir la discussion, moi j'ai une question. Ah bon, bah alors allez-y, euh, je la poserai après. Nicolas, je voudrais vous remercier pour votre belle présentation et surtout d'avoir mis sur le même plan deux géants, Tristan Zara et Panaïti Strati, parce que dans les, entre les années 20 et 30, c'était des écrivains roumains qui n'écrivaient pas en roumain mais en français. Le premier voulait détruire la langue française, puisqu'il la possédait totalement. Le second, qui ne, qui ne connaissait pas bien le français, voulait la posséder et a fait une, une sorte d'œuvre ethnographique, finalement, sur les pays dont il a parlé. Donc ça, alors ça je vous remercie. Ça, très bien. Quant à monsieur Danlungu, je voudrais le, le remercier, parce qu'il m'arrive de vivre en Roumanie, euh, dans le Banat, et chez nous, il y a l'avenue la Bana, Banatouloui, il y a la rue Communade in Paris, et à côté, il y a la Fondatura Plevnei. Et la Fondatura Plevnei, elle est décrite dans « Votre paradis des poules ». Je n'avais jamais autant ri en lisant un livre roumain. C'est d'une c'est d'une puissance de vraiment d'observation et d'une qualité d'écriture. Je vais risquer quelque chose. Je, je vais citer un, je vais citer un prix Nobel euh, juste avant, enfin quelques années avant. J'avais lu La tante Julia et le scribouillard de Marga euh, Vargas Llosa. Et je pense que depuis Vargas je n'avais pas autant ri qu'à votre livre. Donc, remerciements très, très sincères. Continuez surtout. Mais je n'ai pas de questions. Hein. Il faut que je pose une question, non, non, non, non. Euh, Pour la littérature, quand même. Vous qui êtes de Yach, nous, nous sommes plutôt de Timisoara. Euh, il est important de parler de littérature. Je peux vous dire qu'il y a même pas un an... Euh, L'éditeur du prix Goncourt, le prix Goncourt était Éric euh, Vuillard pour l'ordre du jour. Éric Vuillard a fait une conférence à la, à de, à la faculté de lettres de Timmy Il y avait 300 personnes dans la salle avec des débats passionnés. Donc ça, ça rend... Et apparemment, la traduction est très belle. Voilà. Bon, Donc, euh, voyez que euh, ce que vous disiez de mouvement de littérature, c'est tout, tout à fait vrai. Il faut traduire les littératures euh, à les retours. Et évidemment, euh, les, le, la langue de l'Europe, c'est la traduction, n'est-ce pas, euh, Madame Hinkiel Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi je me demandais en fait si euh, en, en tant que motif justement euh, dans vos romans vous aviez tourné autour de l'idée d'écrire un roman euh, sur cette année euh, 1989 ou pas. Ou si vous l'envisagez encore. Non, un, un autre roman, non, non Probabil că scenele o să apară la un moment dat, fiindcă, într-adevăr, a fost foarte ciudată pentru mine Revoluția, ca să zic așa, și o să apară, probabil, pe undeva printr-o carte. Uh, J'ai jamais pensé à faire un roman, nu? Dar mai există sceni care arătăr într un moment dat, un moment dat, sau un cu mult umor, pentru că e amuzantă situația în care eram. Mais bien sûr, avec de l'humour, beaucoup d'humour, parce que la situation dans laquelle je me trouvais... Parce que j'avais 20 ans, eram en premier an de faculté, am fost trimis à casa de la faculté, parce que se tâmplait quelque chose, nous écoutons. Parce que j'avais 20 ans, j'étais à la fac, et j'étais on nous a renvoyé à la fac, parce qu'on a entendu qu'il se passait quelque chose. Nous écoutions la l'Europe libre que se tâmplait quelque chose à Timiçoara, mais je ne sais pas exactement ce... Bine. ca student stând la cămin nici nu îți permiteai să asculti Europa Liberă ca acasă. Uh, donc on Radio Europe Liber, Europa Liberă, ă uh, Timișoara și au să că s-a ceva în Timișoara, mai bun, cum am la CTU, nu ne prea mult să ascultăm radio Am acasă, ai îmi locuia pe strada Salcămilor aici, pe în Raiul Găinilor. Je suis rentrée à la maison, mes parents vivaient dans la fameuse rue des Acacias du paradis des poules. Ils m'ont mis au courant avec ce qu'ils avaient appris à la radio, mais en me disant que de toute façon, le temps que ça arrive chez nous, on a au moins six mois devant nous. Și uh, cinstit vorbind, revoluția nu adică... uh, voilà, uh, a prins de cu a ceea, să zic. Și, revoluția, le mete a de a le cochon. de a a mon père voit à la télé un truc comme quoi le dictateur a fui. Et a total pe ne-pregatite, il ne pas attendu à la il n'était pas préparé du tout, il ne s'entendait pas ce que le dictateur... Et donc il sort en criant dans la rue, en criant... Tous ceux a la rue, ascuns de la maison, la télévision, la la télévision, et ce se donc, tous les gens qui étaient dans la rue s'ont vite rentrés, se carapater chez eux pour voir à la télé ce qui s'était passé et puis avec la peur que la sécurité leur tombe dessus. Bon, taicamio s'est-o-ntors, București m'a dit à la télévision, ce fost pentru prima și ultima dată când am dansat cu taicamio, ca să Et donc mon père est rentré très content à la maison et c'est la première et la dernière fois où j'ai dansé avec mon papa. După aceea, am vrut să merg la București, ca să ieu și-o o armă, să apăr revoluția. J'ai voulu aller à Bucarest, prendre une arme et euh, défendre la révolution. Euh, euh, ma mère n'était pas d'accord. C'est pour ça que j'ai quitté la maison, j'ai fui de la maison, je me suis rendu à la gare. Il n'y avait pas train. ma mère n'était pas d'accord. Elle m'a dit :« Tu restes à la maison. » Donc, euh, je me suis enfui. Mais à la gare, il n'y avait aucun train prêt à partir. Moi, mon père, c'est Et donc, je suis rentré après m'être enfui. Euh, je la, la adică... Et donc, j'ai regardé la révolution à la télé. Et donc, ben comme tout roumain, j'ai regardé la révolution à la télé. Et puis avant, euh, les seules fois où il nous arrivait de regarder la télé toute la nuit, c'était quand on avait des films vidéo à nous passer. Am luat de bune toate zvonurile, toată manipularea de la televizor, am crezut-o, cu otrăvirea apei, cu teroriști, am crezut tot cuvânt cu cuvânt. Am luat toate plasele posibile. Am luat tot avalat tot cru, istoria de l'eau empoisonée, de teroriste. Uh, și cu... a, uh, cu apa a zis, dar cu... Uh, uh, uh, uh, uh, și... Euh, până la fin, euh, glumeam avec Aimee que, comme en d'autres parts, a eu lieu la révolution de Catifea, celui-ci, à nous, à Botochan, que là era, nous avons eu lieu la révolution de Canapeac. Stat... <laughs> <laughs> <laughs> avec mes parents, on <laughs> plaisait, on disait, bah, si ailleurs ils ont eu droit à la révolution de velours, nous, à Botoșani, où j'habitais, on a eu droit à la révolution de Canapeac. C'est la première fois <laughs> que tu l'as <laughs> fait <laughs> celle-là. Alors, euh, l'auteur me reproche que ça rime en roumain, mais ça rime pas en français. Donc, il faudra me laisser un peu plus de temps pour que je trouve une rime dans le roman. Bon, en effet, les scènes sont déjà presque écrites. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, moi, j'aimerais vous remercier tous. Remercier Cécile, Falschweiler, Dan, Lungu, Laurenkel. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre, qui ont assisté à sa mise en place, à sa réalisation. Aussi bien l'Institut culturel roumain, l'équipe de l'action culturelle de la BULAC, et la BULAC à tout court. Et puis, j'aimerais souhaiter Quoi d'autre Longue vie à la littérature roumaine, longue vie à l'univers fabuleux et picaresque de Dandungu, et aux traductions de l'or, qui nous donne le plaisir de les découvrir. Merci, je la revedere